Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 7 novembre, pour toutes les semaines du lundi 7 novembre. Voilà ce que je viens vous raconter aujourd'hui. Il y a une pleine lune qui arrive mardi 8, hein, dès le lendemain, elle est costaude, je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, le rhume commence à aller mieux, comme quoi, tous vos petits conseils, plein de bienveillance, hein, le miel, j'en euh, bon, passe, hein, voilà, le citron dans le thé, tout ça, les huiles essentielles, hein, bon, tout ce qui nous permet d'aller mieux, ça marche pas si mal, en fait, voilà, c'est dit, Hop, merci encore. Donc, cette semaine démarre avec un nama planétaire, on appelle ça, Qu'est-ce que c'est qu'un âme planétaire Ce sont plusieurs planètes situées dans une zone très proche du ciel les unes des autres, en fait, tout simplement. Lorsqu'on regarde le ciel, enfin, si on pouvait les voir, ça serait trop facile, comme ça, euh, au-delà des nuages, mais il y a dans le ciel, à partir de lundi, dans la zone, en plein milieu du signe du scorpion, trois planètes qui sont très proches. Ces planètes, c'est l'astre solaire, bien évidemment, parce qu'on est à cette époque, autour du 8 novembre, 7-8 novembre, le soleil est bon, pile au milieu du scorpion, 15 degrés en gros, pile au milieu, et dans son sillage, dans sa zone très proche, il y a Mercure, la communication, et Vénus, la coloration de nos vies amoureuses, affectives, émotionnelles, nos ressentis, notre feeling, notre façon de fonctionner. Et à ce sujet, je terminerai l'horoscope, sur ce qu'on va appeler les affinités de Vénus, Vénus avec les autres planètes, parce que c'est vraiment ça colore, colore notre façon d'aimer, notre façon de fonctionner, notre manière de vibrer, et ça j'aimerais l'évoquer, vous en parler succinctement, comme j'aime bien le faire en fin de vidéo, comme d'hab. Alors, pour qui est-ce que c'est Bon, ben pour mes scorpions déjà, pour commencer, vous mes scorpions, bon anniversaire, hein, avec pile le soleil au milieu de votre secteur, donc force, vitalité, lucidité des énergies solaires, mais également Mercure, la com', la fluidité en matière d'échange, l'intuition de Mercure en scorpion, et puis Vénus, le charme, l'arrondi qui va avec, vous êtes des gâtés en ce moment, profitez-en, c'est un peu une période d'accalmie passagère, passagère dirons-nous, parce qu'il y a toujours dans le ciel, encore pendant quelques temps, l'opposition d'Uranus qui est pile en face, donc celle qui nous donne envie de, de, de tourmuer vite dans l'urgence parfois et la précipitation et le carré d'une planète qui s'appelle Saturne qui est toujours en verso, très précisément à 19 degrés donc elle est pas loin, pas loin, pas loin et ce Saturne, il est pas... Il est ralentissant, dirons-nous, il est très bon pour la profondeur de pensée, il est très bon pour analyser les situations, il est très bon pour prendre du recul, pour se détacher, ce qui est un peu, parfois un peu le point sensible chez vous mes scorpions. J'en mets une dose sur les scorpions, vous inquiétez pas, il n'y aura pour tout le monde. Donc c'est pas si simple, profitez de cette euh, fenêtre de fluidité pour communiquer, être plus souple, plus rond, plus adaptable, sans euh, sortir de vos gonds, s'il vous plaît. Essayez de diluer l'information, essayez de diluer votre concentré de passion, de façon à me gérer cette petite période plus agréable, à l'exception de la pleine lune mardi bien évidemment, mais sinon dans sa globalité, j'aime bien quand il y a Mercure, quand il y a Vénus autour du soleil, parce que ça me crée des éléments fluidifiants. Donc qui sont les privilégiée, dirons-nous, pour trouver une terminologie douce et heureuse, avec cet ama planétaire en scorpion. Il y a avant tout mes signes d'eau, c'est encore votre tour, il y a encore des jaloux, il y en a qui sont... profitent mieux, mais c'est chacun son tour. Le mois dernier, je vous ai fait tout un roman sur mes signes d'air et mes signes de feu qui étaient vos combien privilégiés. Ben là, les planètes ont quitté la balance pour entrer en scorpion, donc ça change complètement la donne, surtout quand elles sont comme ça, trois et trois importantes. Donc, très bon pour confiance en vous, pour qui mais aussi pour la communication et la fluidité en matière d'échanges, mais aussi pour le charme, la douceur et la gentillesse, attention, cinq sont privilégiés, mes scorpions, mes signes d'eau, d'entrée de jeu, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, et ceux qui sont, comme on en a l'habitude maintenant, à 60 degrés en amont en aval, ce qu'on appelle les rapports de sextile. en amont de mes scorpions, j'ai mes vierges, et en aval de mes scorpions, j'ai mes capricornes. Vous cinq, ce trio-là, il vous veut que du bien que du bien. On est plus global dans son approche, plus lucide dans l'analyse des situations, l'autorité est plus diffusée sans aspérité, on n'a pas besoin de forcer le trait, hein, tout simplement, ce qu'on a une chose à dire, à faire passer, on le fait de façon calme, cohérente, construite, concrète, simple, pratique, et normalement les informations sont fluides, passent parce qu'on va y ajouter la petite rondeur de mercure pour trouver le mot juste et se synchroniser aux autres avec un, une plus grande finesse de ressenti du moment où il faut s'exprimer, parfois il faut se taire, ça marche aussi. Et puis on y met la rondeur, la petite goutte d'huile qui fait que ça passe. Hein. Si on choisit des mots qui ne sont pas des mots à aspérité, indiscutablement, incontournablement, si l'interlocuteur, l'interlocutrice est ad minima cohérente, si le choix des mots est pesé sans être piquant, cinglant, attaquant, déstabilisant, l'information elle passe, elle rentre, un truc à connaître et qu'il ne faut jamais sous-estimer. Voilà pour vous, c'est tout bon. Après. Prudence pour cette pleine Lune, mais je ne voudrais pas être redondant avec la vidéo tout à fait dédiée que je vous ai faite, qui est sur la chaîne juste à côté, mais euh, gaffe quand même ce mardi 8. Alors il y a quatre qui doivent faire attention mardi 8, je vous les refais vite fait. Hein. Vu que cette euh, pleine Lune se réalise dans l'axe mardi, entre le milieu du scorpion pour le soleil-mercure-vénus, milieu du taureau pour la Lune et Uranus, Lune-Uranus, c'est jamais un truc cadeau. un jour je vous que je vous fasse un truc sur les liaisons autour de la Lune, c'est aussi extrêmement intéressant au niveau du natal. Et puis, réveille le carré de Saturne qui est au milieu du verso. Ce n'est pas une pleine lune très tendre, soyons lucides. Ceux qui sont dans l'œil du collimateur, de l'angle d'attaque, de la pression maxima vont être quand même. Hein. Attention mes deuxièmes décan scorpion, mais surtout mes deuxièmes décan Taureau, mes deuxièmes décan verso et mes deuxièmes décans Lion. Vous quatre un peu d'atténuée quand même pour mes scorpions, mais. En tout cas, vous trois, hein, deuxième décan taureau, deuxième décan lion, deuxième décan Verseau. Alors, faites gaffe. Hein. Alors, bien évidemment, quelle que soit la position natale que vous avez dans ces secteurs-là, ça va avoir une incidence sur le secteur concerné. Si vous avez des planètes à titre individuel au natal, hein, votre carte du ciel natal, encore une fois, c'est là-dessus qu'on se base, quand on commence à faire un individuel. Si vous avez des planètes dans le deuxième décan du Verseau, deuxième décan du Taureau, deuxième décan du Lion, deuxième décan du Scorpion, vous doutez bien que l'influence de tension extrêmement aiguë Soleil, Uranus, Saturne, des trucs vraiment angulaires, va vous toucher plein pot. Mais ça va concerner le domaine en question. Si c'est la Lune, c'est le quotidien. Si c'est l'ascendant, la, c'est l'image que vous projetez de vous. Attention, les rapports avec le monde extérieur. Si c'est Mercure gaffe à ce que vous dites, si c'est Mars, attention à ne pas voler dans les plumes, à être un peu prise de risque, inutile, et ainsi de suite, en fait, c'est là où on fait du, du sur-mesure, mais toujours délicat dans un horoscope global. Voilà pour la toile de fond, mais pas que, parce qu'il y en a dont je n'ai pas parlé, et puis, et puis on va y venir. J'ai Mars, allez, un petit coup pour mes signes d'air et mes signes de feu. Mars, Mars, la planète que j'aime tant, celle qui invite à retrousser les manches, comme j'adore cette expression, je ne m'en lasse pas. Mars veut du bien à qui Mars, il est en marche rétrograde, Mars, en marche rétrograde, jusqu'en janvier, hein. mais là il est en gémeaux, et quand il est en gémeaux, troisième décan gémeaux, mais il colore tout le signe, hein. c'est graduel en fait, il apporte une très belle énergie, toujours la même, hein. il est là en latence, il est rétrograde, il est un peu ralenti, mais il est quand même efficace, rassurez-vous. Très bon pour mes gémeaux en matière d'énergie, mais pour mes autres signes d'air, également pour mes balances à la pêche, également pour mes, ben qui, mes versos, <rire> pas vous oublier mes versos, il y a Saturne, mais il y a Mars qui vous dynamise quand même il faut être clair, mais également pour mes béliers et pour mes lions. Vous voyez comme quoi il y a des jeux de compensation, c'est souvent multifactoriel. Vous pouvez avoir une influence planétaire qui vous stimule et une autre qui vous freine. Donc le but du jeu, c'est d'analyser ce qui est stimulant et ce qui est entravant, de façon à réduire la casse sur ce qui est entravant, qu'on ne polarise pas sur ce qui bloque, et de façon à faire converger l'énergie comme un courant d'une rivière, là où on avance. C'est l'idée. Toujours voir le bon côté, et puis des énergies qui peuvent nous permettre de faire évoluer tout ce qu'on a en tête, en fait, tout simplement. Sans rester figé, bloqué, parce que dans mon esprit, lorsqu'on bloque, on n'avance plus, et c'est là où s'ouvrent toutes les fenêtres de problématiques. L'action prime. Aller de l'avant, ça prime. Voir le bon côté, ça prime. Avancer. Toujours l'état d'esprit, c'est devant que ça se passe. Voilà, c'est dit, quand on regarde derrière, on ne fait plus rien. J'ai également Jupiter Jupiter, planète de la chance, je ne le dirai jamais assez, Jupiter est retourné en poisson, vous le savez, jusqu'au 20 décembre, donc d'eau là encore, gâté. être gâté, c'est grave d'être gâté d'eau en ce moment, parce qu'il y a quand même toutes ces planètes en scorpion qui vous veulent du bien, et puis c'est pas des planètes à problème, hein. Soleil c'est lumière, euh, lucidité, confiance en soi, Mercure la fluidité communicative, Vénus l'affection, et Jupiter L'optimiste, la chance, voir le bon côté, toujours la chance, c'est un état d'esprit. Jupiter en poisson veut du bien à mes poissons, surtout troisième décan, il faut être lucide, mais après c'est graduel. Tout le monde est concerné, mais avec une dégressivité en quelque sorte. Donc très bon au niveau de l'état d'esprit positif et de la capacité à saisir les opportunités heureuses. Pour qui Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, pour le coup, ça compense l'opposition de la pleine lune, et également pour mes capricornes. Mes capricornes, vous êtes gâtés, là. Hein j'ai pas d'opposition dans le ciel, en ce qui vous concerne en ce moment. Il n'y a pas de, j'ai aucun aspect tendu. Hein mes capricornes, juste pour le jeu de l'info, quand on regarde le ciel dans sa globalité, dans leur immense majorité, j'ai pas d'obstacle, là. Il y a juste le résiduel de Pluton, mais ça, vous y êtes habitué depuis 2008. Il est en fin de course, bientôt fini. Mais sinon, si on regarde bien, vous avez tout le paquet de planètes en scorpion qui forment avec vous des sextiles, le, les planètes en taureau qui forment avec vous des trigones, les planètes en poisson, que ce soit Jupiter, Neptune, qui forment avec vous des sextiles. Euh, il n'y a rien. Donc, les remarques que j'ai eues de mes capricornes la vie c'est dur, la vie on en a pour en baver, c'est vrai, mais c'est votre nature ça. Donc, à partir du moment où on essaye de voir aussi, parfois on a des périodes de répit, où tout s'enclenche pas si mal, où ça fonctionne, ce sont des périodes plus heureuses, pour cliner, nettoyer, vous débarrasser, faire le vide de ce qui fonctionne pas depuis longtemps, et hop, on redémarre sur des bonnes choses, parce que le climat, en ce moment, est plutôt favorable, si l'on ne prend pas ce réflexe de polariser sur le vécu de ce qu'a coincé. Je suis plutôt insistant sur ce truc-là. Bref, voilà le ciel. Donc sur Mars, l'action, donc, excellent pour agir, pour mes béliers, pour mes gémeaux, pour mes lions, je vais pas parler de mes sagittaires, je vais y venir, hein? mais également pour mes versos, également pour mes balances, vous, on est dans l'action. Jupiter, vous l'avez vu, il est en poisson, il est en poisson, il veut du bien à mes signes d'eau et mes deux signes de terre en amont et en aval. Saturne, qu'est-ce qu'il y a de bon pour mes sagittaires Je cherche toujours ce qu'il y a de bon pour mes sagittaires. <rire> il y a Saturne en ce moment, bon, c'est le début, hein voilà. Et puis mes sagittaires, je vais vous remonter le moral tout de suite. Il y a de très très belles choses qui arrivent, mais bon, à partir du 20 décembre, donc vous avez le temps, mais là, il y a une très très très belle période qui arrive tout de coup. Et puis, à partir du 22, 23 novembre, quand le soleil va rentrer chez vous, on démarre un cycle complètement différent. Donc. Tenez le coup jusqu'au 22-23 novembre, on y est presque. On est quoi On va être le lundi 7 là. font qu'on une petite quinzaine, et puis, oup, oup, vous allez voir, je n'aurai que des choses positives à vous raconter à partir de là. Voilà l'idée. Euh, les affinités de Vénus. Allez, je crois que j'ai oublié personne. A priori, si j'ai oublié, c'est que le ciel est neutre, quoi, tout bête, tout simplement. Les affinités de Vénus. Vénus, pourquoi est-ce que c'est important Parmi les outils sur lesquels on s'appuie, vous connaissez ma méthode de fonctionnement, il y a quelle image on donne ascendant, quel objectif on vise soleil, comment on ressent les choses l'une, ça c'est mon triptyque structurel. Et puis parmi les outils dont on dispose, qu'on a dans les poches, il y a Mercure, l'aptitude à communiquer, et être fluide avec les autres, hyper important. J'ai Mars, la bonne blague, celui qui consiste à monter les manches, et puis j'ai Vénus. Ne sous-estimons jamais l'importance de travailler sur sa vénus natale. Pourquoi Parce que vous allez trouver dans des thèmes individuels des profils qui ont naturellement l'aptitude à ouvrir la porte de l'affect des sentiments, des émotions, des ressentis, ce qui crée du lien, de la proximité, de l'accroche, du point de liaison avec les autres, ce qui fait qu'on intègre des relations affectives qui nous nourrissent. Et puis d'autres, qui sont moins bien équipés pour ça, qui ont eu une histoire difficile, des expériences douloureuses, euh, qu'on trouve trop fait confiance, qui se sont leurrés aussi, souvent. Hein, on a souvent envie de voir ce qu'on a envie de voir et qui ne correspond pas toujours à la réalité de ce qui est en face. Et bref, on peut entraver. Ce talent naturel consistant à avoir des émotions saines et des relations de confiance et des relations fluides avec ceux qui sont autour de nous, c'est le boulot de Vénus. Alors, je ne vais pas vous le refaire signe par signe parce que je vous l'ai fait dix fois, en revanche je vais vous parler des liaisons entre Vénus et les autres planètes. C'est une autre angle, tout simplement. Quand Vénus est proche du Soleil, mais j'adore, c'est des profils qui ont énormément de charme parce qu'ils mixtent une sorte de, de, de, de réalisation personnelle, avec le savoir-faire qui va avec. Ça, les Vénus, c'est très beau. Quand j'ai Vénus conjoint à la Lune, ah, les émotions sont hypertrophiées. Ça C'est un des profils dont les, les ressentis sont affleurants, parfois trop. Lorsque j'ai Vénus collée avec Mercure ou en lien avec Mercure, on va cérébraliser l'émotion. Mais ça va faciliter, et ça c'est formidable, ça va faciliter l'aptitude à avoir des ressentis et à les exprimer pour les affiner, pour les fluidifier, pour sentir plus proche. J'aime beaucoup les combinaisons Mercure-Vénus. Lorsque j'ai Vénus et Mars, c'est générateur de passion. <rire> Vénus et Mars, là, normalement, les, les, les émotions sont riches, intenses, passionnelles. Lorsque c'est Vénus et Jupiter, c'est la générosité, l'altruisme et l'optimisme, c'est une très belle position. Lorsque j'ai Vénus et Saturne, attention, les problèmes arrivent. Souvent, sont des entraves à l'expression de l'affect, des ralentissements et des doutes. Lorsque c'est Vénus et Uranus, la créativité, l'indépendance, l'amitié amoureuse, mais surtout pas de fil à la patte. Lorsque j'ai Vénus Neptune, son idéalisation, on idéalise la vie amoureuse. Parfois, on la rêve. Et lorsque j'ai Vénus Pluton attention à pas aller jouer avec le feu. Cette Vénus-Pluton, c'est la plus complexe. Pourquoi Parce qu'on est attiré par ce qui brûle. On est attiré par les choses passionnelles, déchirantes, qui vont générer de l'intensité, de la perte du retour. C'est une des positions les plus subtiles et les plus complexes à gérer. Celle-ci, il faut me la décortiquer en long, en large et en travers, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou. Des petits trucs que j'aime bien partager avec vous. Euh, mille merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires euh, et pour vos likes. Vous que je suis sensible et ça me fait plaisir. À très vite, je vous prépare plein de trucs. Merci.